Les rencontres en ont fait plein. Quand on pense aux milliards d'individus qui se baladent dans l'univers, vous pensez bien qu'une rencontre, c'est une élection quelque part. Alors on parle de la loi d'affinité. Qu'est-ce qui fait que cette personne, tout d'un coup, il y a eu un croisement de yeux à yeux et tout d'un coup, il y a rencontre. Il est sorti de la masse indifférenciée du genre humain. C'est quand même énorme quand on pense statistiquement. Purement statistiquement, c'est énorme. Donc ça a un sens. La grande question, c'est dans toutes ces rencontres, est-ce qu'on va choisir de s'engager dans une relation Décider de devenir un couple, donc de s'engager, grand moment.